Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, alors aujourd'hui je vous présente de nouveau un jeu créé par un de nos abonnés donc Studio Apps ici qui s'appelle Battlespace qui est en accès anticipé sur le store euh, Google Play donc je vous mets le lien en bas de la vidéo, n'hésitez pas à aller, on peut voir qu'il y a peu de téléchargements pour le moment euh, n'hésitez pas à le télécharger, à le tester et pourquoi pas nous ne mettre un commentaire, ça pourrait être assez sympa pour l'auteur alors on peut voir que c'est un Space Shooter tout simplement en 2D euh, qui est assez sympathique, bien réalisé, euh, graphiquement parlant. On peut voir ici euh, un petit pack d'huile qui, qui m'est un peu familier, qu'on peut retrouver facilement sur internet gratuitement. La musique du jeu est assez sympa, vous allez voir pour le moment on a une note de 5. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller télécharger ce jeu. Testez-le, de toute façon, ça ne coûte rien, c'est complètement gratuit. J'ai même pas observé encore de publicité, donc normalement il n'y a vraiment aucun souci. Donc c'est parti, on va tout de suite lancer le jeu, on va cliquer sur ouvrir. Alors c'est parti, on peut voir ici que le jeu se lance avec euh, le petit Splash Screen Studio App. La musique qu'on peut trouver, qui est assez sympathique. Alors une interface sobre, mais on peut voir avec un graphique assez sympa. On a ici euh, un défilement euh, ici de, dans l'espace, donc qui est assez euh, sympathique. Alors au niveau des réglages que j'ai pu tester, évidemment, c'est que vous pouvez utiliser le joystick virtuel, mais vous avez la possibilité aussi de contrôler le petit vaisseau spatial en mode gyro. Donc vous pouvez ici enregistrer ou supprimer, je pense, la configuration. Bon, je pense que c'est un accès anticipé, donc le jeu n'est pas totalement terminé, à moins que je fasse passer à côté de certaines choses. Là, on va utiliser le joystick parce que j'utilise un émulateur alors on a ici euh, la possibilité de choisir donc on peut voir qu'on a plusieurs vaisseaux spatials pour moi je ne peux en choisir aucun alors c'est vrai que j'ai très peu joué au jeu mais en tout cas euh, bah, c'est plutôt euh, pas mal pour une première version donc on peut choisir celui-ci et revenir là euh, donc les paramètres on les a vus ici bah, pour le moment ça ne sert à rien euh, là alors j'ai la possibilité ici je pense j'ai des étoiles et une tête de mort alors, je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert dans un premier temps euh, mais l'idéal est ici de vous montrer le jeu donc on peut voir ici qu'on a euh, plusieurs possibilités ici ils sont quai mais sur le monde 1 on a déjà quelques possibilités donc on va lancer ici le premier niveau et là on peut voir que je dirige mon vaisseau avec le petit joystick virtuel donc sympa Ou vous pouvez passer en gyro et je peux évidemment tirer pour tuer ici euh, détruire mes ennemis alors je vais alors je suis pas très doué comme vous pouvez le voir alors c'est pas évident parce qu'effectivement j'utilise euh, ici un émulateur donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à jouer au niveau euh, d'un smartphone Android, vous pouvez voir que je tire à côté. Alors, le problème, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai plus que quatre munitions. Hop, voilà, deux, et donc tout ça est à gérer. Euh, pas comme moi, vous pouvez voir que je vois. J'ai une petite latence au plus quand je tire, euh, dû au, au réglage du clavier virtuel, mais on peut voir que c'est un jeu assez sympa. Voilà, donc je vais ici. Euh je pense, alors j'ai low on peut voir au niveau des munitions, donc je ne peux plus tirer donc je vais essayer d'éviter évidemment mes ennemis bon alors, pour le premier niveau, bah, ils arrivent euh, tous euh, les uns derrière les autres comme ça aléatoirement, donc on peut voir que la difficulté est moyenne, donc là j'ai récupéré 20 munitions, on peut voir que j'ai un petit temps il me reste 1015 de mission voilà alors ah, on peut voir qu'il me reste 20 secondes de mission, j'ai évidemment euh, utiliser tous mes, euh, mes munitions mais je pense que ça va revenir il y a un petit laps de temps, on peut voir le loading voilà j'ai récupéré mes munitions 7 secondes et donc je devrais accéder normalement au niveau 2 voilà donc félicitations alors un petit problème au niveau de l'interface ici on peut voir donc ça c'est assez gênant ça se règle c'est au niveau euh, je pense qu'il faudrait aller voir au niveau euh, de l'ancrage du texte et donc là je peux revenir au menu si je relance ah, on peut voir que je n'accède tout... de toute façon pas au niveau 2. De... alors ça je sais pas c'est un petit bug bon ah si voilà j'avais pas j'étais au monde hein. alors ça peut prêter euh, effectivement à confusion voilà et donc ici je suis à mon level 2 donc on peut voir ici que j'ai encore une fois deux minutes et on peut voir des ennemis totalement différents donc Hop. Bon, alors la petite particule assez sympa on peut voir au niveau du niveau 2 alors on peut voir qu'il y a des différences de vitesse qui sont un peu plus importantes par rapport, que par rapport à tout à l'heure et on peut voir qu'il y a de la rotation maintenant au niveau ici des, euh, des genres de météorites qui me tombent dessus que je dois euh, shooter On peut voir que la difficulté est déjà un peu plus importante Parce que c'est vrai qu'avec la variation de vitesse On aurait quand même tendance à se faire Toucher assez rapidement On peut voir que le fond est super bien aussi Comme ça en scrolling. Ah voilà, bah, je me suis fait avoir comme vous pouvez le voir. Donc j'étais simplement ici au niveau 2. Euh, voilà. Donc un jeu assez sympa. Alors évidemment, avec quelques petites euh, petits problèmes. On peut voir au niveau de l'interface ici le poste qui est aussi décalé. Qui devrait être euh, bah, à mon avis ici dans ce, ce petit point d'ancrage. Mais on peut voir que euh, bah, c'est assez sympa. Euh, le jeu est assez bien fait. Alors je vais retourner ici pour voir. On peut voir que j'ai 35 étoiles. Maintenant et deux têtes de mort. Donc tout ça s'acquiert ça évidemment euh, en a, dans l'avancement du jeu. Ici, je vous fais une petite démo très rapide. Mais on peut voir que c'est assez sympa. Notamment ici certainement avec la possibilité de choisir d'autres vaisseaux je pense euh, bon là j'ai pas été assez loin pour le voir mais en tout cas je vous conseille n'hésitez pas à télécharger euh, ce jeu le testez le et puis euh, mettez une petite note d'encouragement à l'auteur encore une fois on est une communauté ici là on est là pour s'entraider donc n'hésitez pas à mettre une bonne note c'est très compliqué de se faire euh, connaître avec un jeu indépendant sur le google store euh, faut vraiment euh, qu'il y ait pas mal de téléchargements une très bonne note donc n'hésitez pas à en mettre une bonne je vous appelle à en mettre une bonne et pas une mauvaise sinon mettez en passe ça, ça pas lieu de, de faire avancer les choses euh, et puis n'hésitez pas peut-être à contacter l'auteur pour faire part de quelques petits soucis ou euh, améliorations tout ça pour proposer euh, le meilleur jeu voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à m'envoyer euh, les liens euh, si c'est possible et si les jeux euh, bah, sont assez euh, terminés euh, bah, je n'hésiterai pas à vous à les présenter ici sur la chaîne donc n'hésitez pas non plus si vous me contactez plutôt que de mettre un simple lien mettez un petit euh, texte euh, de la manière que je dois présenter votre jeu où je dois aller voir parce qu'effectivement je, je ne passe pas la journée on est sur le jeu, quelques minutes, donc des fois je peux passer à côté de certaines choses qui sont importantes, donc n'hésitez pas à me le signaler par écrit. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, et évidemment, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Salut